KDEN Live est composé de quatre parties distinctes. La première, c'est l'arborescence du projet, ici même, où on a tous les différents éléments qui vont nous permettre de faire la vidéo. La deuxième, c'est celle-ci, qui est la liste des effets utilisés et des transitions. La troisième, c'est le moniteur, qui permet de prévisualiser des vidéos ou d'écouter de la musique qui va nous servir pour le montage. Enfin, la dernière, c'est la table de montage qui va nous permettre de créer la vidéo de sortie que l'on souhaite avoir.